Après 20 ans passés à extraire et formuler des molécules marines, Stéphane Lozakmeur achète en 2016 Capsularis, spécialisé dans la micro-encapsulation de substances actives. Cette technologie permet de préserver par enrobage une très large gamme de principes actifs avec un microfilm lipidique protecteur. Ce qui me plaît ici, c'est la convivialité. On est une petite équipe, on est soudés, on s'aide tous sur tous les projets. Sur chaque projet, toute l'équipe participe, que ce soit aussi bien du marketing, la recherche et développement, on demande l'avis à tout le monde. On développe une équipe de jeunes motivés et qualifiés dans le domaine de la santé. On a découvert 99,99% ,99 des molécules dans le domaine terrestre. En mer, aujourd'hui, moins de 2% des molécules sont découvertes. Donc l'espoir et l'aventure est quand même puissante puisqu'on peut aller chercher, innover, sourcer ces nouvelles molécules. La technique de micro-enrobage offre aux clients des avantages multiples comme la protection contre l'oxydation, l'hygroscopie, la lumière, la température ou bien encore contre l'interaction avec d'autres composants. Capsularis c'est des développements de nouvelles technologies et des brevets en termes d'innovation. On va recruter un doctorant dans la micro-encapsulation. L'objectif étant de développer de nouvelles technologies. De micro-encapsulation pour le secteur du complément alimentaire. On a beaucoup de demandes d'encapsulation de principes actifs et de mélanges de principes actifs marins mais aussi terrestres sur des plantes, sur des micro algues comme la spiruline. L'entrepreneur finistérien a également créé une deuxième entreprise, Sinova, inspirée par les bienfaits de la nutrition sur la santé. De la conception à la fabrication industrielle, Capsularis et Sinova emploient aujourd'hui 12 personnes et s'engagent résolument dans la recherche de nouvelles molécules, notamment en provenance du monde marin, quasi encore inexploré. Notre dernière recherche dans le domaine marin sera illustrée par un petit crustacé qui est pêché en zone arctique, dans le nord de la Norvège. C'est un tout petit crustacé qui fait 2 mm. La biomasse est colossale, et ce petit crustacé, en fait, avale de manière quotidienne des tonnes et des tonnes d'algues, en fait, sur la biomasse totale, synthétise tous ces algues en acides aminés et vitamines et huiles, et ce crustacé contient un acide gras, un lipide, une matière grasse très particulière, qui est en fait la somme des acides gras qu'on peut trouver dans les micro-algues qu'il a consommé toute la journée. C'est un nouveau lipide qui va présenter d'énormes intérêts pour la santé humaine, et notamment tout ce qui est diabète, syndrome métabolique. Donc cette molécule a eu l'autorisation de consommation européenne depuis le mois de novembre, et nous travaillons sur la mise en marché, sur l'encapsulation de cette nouvelle molécule marine, qui a vu jour après huit ans de recherche. Capsularis et Sinova sont à l'avant-garde de nouveaux marchés dont la recherche et l'innovation seront les leviers d'une cornouaille conquérante. À la pointe de la Bretagne, la cornouaille, ces marques qui font la cornouaille.